Shalom adorateur. Shalom adoratrice. Shalom ce soir à toi mon frère adorateur. Shalom à toi ma soeur adoratrice. Ce soir, je voudrais que tu commences ce direct avec euh, ce cantique de Landry Fouabi qui parle du sacrifice. Le sacrifice que le Seigneur a fait pour toi. Ce soir, je voudrais que tu sois reconnaissant. Je voudrais que ma soeur adoratrice, tu sois reconnaissante. Que tu écoutes ce cantique. Il a fait le sacrifice éternel pour nous. Oh Jésus, ma vie, pour le racheter. C'est ce qu'il a fait pour nous. Humilé, méprisé, humilié, méprisé. j'étais t'ai parlé. a fait tous ces sacrifices parlé. toi et il a fait tous ces sacrifices pour toi et moi ma soeur il a fait le sacrifice Ultime, le sacrifice suprême Pour toi et moi Alors ce soir je voudrais que tu lui dises merci Dis merci à ton Dieu Pour le sacrifice de son fils unique Il a donné à la croix Pour que toi et moi nous soyons sauvés Alors disons lui merci Disons merci à ce Dieu là Disons merci à ce Dieu pour cette belle journée Que nous avons passée Disons, dis merci. disons merci à ce Dieu Parce que nous n'avons pas appris De mauvaises nouvelles Disons-lui merci parce qu'il a permis que nous soyons connectés ce soir. Disons-lui merci parce qu'il n'y avait personne pour se sacrifier. Il n'y avait personne. Il était le seul et il a obéi. Il a obéi à son Père. Il nous a montré comment il faut obéir. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur ce bois infâme, la mort sur cette croix. Il a fait pour toi et pour moi, mon frère adorateur. Il a fait pour toi et pour moi, mon frère adorateur. C'est pourquoi, oh, ce soir, je voudrais que tu reconnaisses ce grand sacrifice qu'il a fait pour toi. Parce que personne d'autre n'était prêt à faire cela. Personne d'autre ne pouvait faire ce sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là, c'est par ce sacrifice que nous sommes guéris. Par ses maîtres nous sommes guéris. Par sa oh, mort sur la croix, nous sommes ressuscités. Alors ce soir, cher adorateur, ce soir, chère adoratrice, je voudrais que tu reconnaisses cela, ton Dieu. Je voudrais que tu reconnaisses qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Je voudrais que tu reconnaisses qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Je voudrais que tu reconnaisses que si lui n'avait pas été là, toi, tu ne serais pas ici ce soir. Alléluia. Ce soir, mon frère, dis merci à ton Dieu. Dis merci au roi des rois. Dis merci à l'alpha et l'oméga. Dis merci à celui qui dit que la chose soit et elle est. Dis merci à celui qui dit que la chose soit et elle est. Ce soir, cher adorateur, ce soir, chère adoratrice, je voudrais que nous puissions entrer en nous-mêmes. Ce soir, que nous entrons en nous-mêmes. Je veux que nous entrions en nous-mêmes et que nous nous demandions si vraiment le Seigneur a bien fait de se sacrifier pour nous. Que, nous que nous nous demandions si vraiment Jésus a bien fait de se sacrifier pour nous ce soir je voudrais que tu aimes profondément toi et que tu te poses cette question Seigneur Jésus est-ce que tu as vraiment bien fait d'être de, de, de, à ma place d'avoir pris ma place sur la croix Seigneur Jésus est-ce que tu l'as vraiment bien fait Mon frère, ma soeur, pose-toi cette question. Et je sais que quand tu regardes toi-même à ta façon d'adorer ton Dieu, quand tu regardes à ta façon de faire l'œuvre de ton Dieu, quand tu regardes à ta façon d'agir pour Dieu, tu sais qu'il a certainement mal fait de faire ce sacrifice-là. Tu sais qu'il s'est donné à la croix pour rien. Parce qu'il l'a fait. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais si toi et moi, nous vivons, si toi et moi, nous sommes sauvés, nous vivons pour quoi? pourquoi Pourquoi est-ce que nous sommes nés Est-ce que nous faisons réellement ce pourquoi nous sommes nés Est-ce que nous faisons réellement ce pourquoi nous sommes nés Est-ce que nous nous tenons vraiment là où le Seigneur veut que nous soyons Est-ce que nous allons vraiment là où il veut que nous allions Alors ce soir, mon frère, si comme moi, tu... tu, tu tu, tu ne mesures pas la portée de ce sacrifice ultime, de ce sacrifice sur le bois infâme. Si comme moi tu ne mesures pas la portée de ce sacrifice, alors commence à demander pardon à ton Dieu. Commence à demander pardon à ton Dieu. Il faut lui demander pardon. Parce que regarde, si tu, si tu mesurais, si tu mesurais l'importance de ce sacrifice, si tu, tu, tu, tu, tu, tu considérais. L'importance de ce sacrifice. Regarde mon frère, ma soeur, tu n'hésiterais pas à faire l'œuvre de Dieu. Tu n'hésiterais pas à parler de Dieu là, partout, là où tu es. Tu n'hésiterais pas à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je t'ai dit ce matin que je suis venu ce soir pour te choquer. Parce que c'est ce que le Seigneur a mis en mon cœur. Il m'a mis en mon cœur de te choquer. Il m'a dit que je me suis sacrifié. Il s'est sacrifié à la croix. Il est mort, une mort infâme sur ce bois. Vous savez que dans l'ancien temps, c'était des brigands qui étaient crucifiés. C'était des hommes qui avaient peu de valeur, qui étaient sacrifiés, qui étaient, qui étaient cloués à la croix comme ça. Mais lui, le Seigneur, lui qui est sans péché, lui l'agneau, l'agneau, il a été immolé pour toi et moi. Lui, l'agneau, il a accepté ce sacrifice pour que toi et moi soyons sauvés. Mais quand nous regardons notre marche aujourd'hui, quand nous regardons notre démarche, quand nous regardons nos faits, quand nous regardons nos comportements, est-ce que nous pouvons dire que le Seigneur a bien fait de se donner à la croix pour nous Alléluia Ce soir, mon frère, je veux réveiller quelque, temps, quelque chose en toi. Ce soir, ma soeur adoratrice, je veux réveiller quelque chose en toi. Je veux que tu te demandes, si ce sacrifice ultime, regarde comment il a été chicoté, regarde comment on a craché sur lui, regarde comment il a été maltraité, lui qui est dieu, regarde comment il a été, tout ça pourquoi flagellé, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on lui a cloué les pieds. on lui a cloué les mains, pour qui, pour toi et moi. Mais nous aujourd'hui, après tout ce sacrifice, qu'est-ce que nous nous faisons de l'œuvre de Dieu mon frère adorateur, qu'est-ce que tu fais de l'œuvre de Dieu Ma soeur adoratrice, qu'est-ce que tu fais de l'œuvre de Dieu Alléluia, il a dit des paroles, il a parlé Mais est-ce que nous expérimentons tout ce qu'il a dit Est-ce que nous l'expérimentons vraiment Est-ce que nous l'expérimentons vraiment Alléluia, ce soir je voudrais que tu demandes pardon à ton Dieu que tu lui demandes pardon. Que tu lui dises que oui, tu es encore en train de le crucifier. Que tu lui dises que tu es encore en train de mettre des clous dans ses plaies. Parce que quand tu n'obéis pas, parce que quand tu ne fais pas ce qu'il te demande, mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, tu es en train, en train d'enfoncer les clous dans sa plaie. Alors commence à demander pardon à ton Dieu. Commence à demander pardon à ton Dieu. Commence à lui demander pardon. Dis-lui pardon, demande-lui pardon. Parce que c'est pour toi qu'il s'est sacrifié à la croix. Demande-lui pardon. C'est pour toi, c'est pour toi. Il a laissé toute souveraineté. Il s'est fait humble. Il s'est fait humble. Il s'est dépouillé de toute sa majesté. Il s'est dépouillé de toute sa royauté. Il est venu à mourir à la croix. Un bois infâme, une mort publique, une mort honteuse, une mort humiliante. Il a fait pour toi. Alors, toi, qu'est-ce que toi tu fais en retour pour lui Est-ce que comme toi, mais tu profondément toi est-ce que tu te dis que tu méritais qu'il fasse ce sacrifice pour toi Alors mon frère, ma soeur, ce soir, mets-toi dans une attitude de repentance. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu pour que sa mort ne soit pas une mort infâme. Oui, il est ressuscité, mais il a souffert, il a été crucifié pour toi. Quand, Que ce soit, tu demandes pardon. Demande pardon à ton Dieu. Demande lui pardon. Demande lui pardon pour tes écarts. Excusez-moi. Demande lui pardon pour tes comportements. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tu as fait ce qu'il te plaisait à toi. Pour toutes les fois où tu es parti, là où toi tu voulais, sans même sa permission. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tu as fait ce que tu voulais, alors que tu es né pour faire lui sa volonté. Alléluia. Je dis ce soir, ouvre la bouche, demande pardon à ton Dieu. La Bible dit qu'il est un père compatissant. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Je dis si ce soir... Il m'a mis cela à cœur. C'est certainement parce qu'il est encore prêt à te pardonner. C'est certainement parce qu'il a encore les bras ouverts pour toi. Alors, je dis mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, demande pardon à ton Dieu pour toutes les fois où tu es allé chercher du secours en Égypte. Pour toutes les fois où devant une situation, tu as déjà pensé, tu as, tu as d'abord pensé à quelqu'un avant de penser à ton Dieu. Demande pardon pour cela. Demande pardon parce que chaque fois que tu entres train de penser à quelqu'un d'autre chaque fois que tu es en train de penser à une solution qui n'est pas sa solution je te dis adorateur mon frère je te dis adoratrice ma soeur tu es en train de lui clouer encore les mains. tu es en train de lui clouer encore les pieds tu es en train de percer encore son côté alléluia, tu es en train de lui mettre encore une épine alors mon frère adorateur ma soeur adoratrice il dit reconnais, reconnais-le nous sommes des hommes, nous sommes remplis de péchés nous sommes des hommes, nous ne sommes pas Dieu. La Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieur à lui. Mais nous ne sommes pas Dieu. Alléluia. Et c'est certainement le péché là, qui nous différencie de Dieu. Alors, ce soir, tu veux entrer dans une autre phase, certainement avec ton Dieu. Commence à reconnaître que tu es pécheur. Commence à reconnaître que tu es pécheur. Commence à lui demander sincèrement pardon. Parce que tu refuses de faire son œuvre. Tu refuses d'agir comme il te demande d'agir. J'ai dit, mon frère, ma soeur adoratrice. Ma soeur adoratrice. J'ai dit ce soir, le Seigneur dit de te choquer. Donc, je vais te choquer. Alléluia. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Regarde, il y a des fois où on a compté sur toi. Certainement pour diriger un petit groupe de prière. Mais toi, tu as trouvé un alibi. Tu as trouvé une astuce. Tu t'es dérobé. J'ai dit, demande pardon ce soir. Demande pardon à ton Dieu pour cela. Demande pardon à ton Dieu pour cela. Demande pardon à ton Dieu pour cela. Certainement, oui, on t'a envoyé un joint malade. Et tu es et tu, et resté dans le doute. Tu es resté. Et hey, Seigneur, est-ce que si je fais cette prière-là, est-ce qu'il est qu va guérir? Est-ce que. Comme si c'était pour toi Comme si c'était par toi Que ce malade allait guérir Quelle puissance tu as Quelle force tu as Quelle énergie as-tu mon frère adorateur Quelle puissance as-tu ma soeur adoratrice Si c'est naître son nom Alors on t'apporte un malade Ou bien même tu t'élèves Tu vas rendre visite à un malade hein? Et au lieu de prier pour ce malade Tu t'élèves avec tout ce que le Seigneur a mis en toi Tu retournes chez toi Tranquillement parce que tu te dis, ah, est-ce que si j'ai pris la main, est-ce qu'il va guérir Est-ce que si j'ai pris la main, est-ce qu'il va se lever Est-ce que si j'ai pris la main, est-ce que tu es dans le doute Tu es dans les questions, tu es dans les tâtonnements, tu es dans le découragement Alors je dis ce soir, commence à demander pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu pour tes hésitations. Demande pardon à ton Dieu pour ton manque de confiance. Demande pardon pour tes doutes. Parce que je dis il a mis quelque chose en toi. Il a mis quelque chose en toi. Et ce quelque chose, il veut que tu puisses maintenant le faire sortir. Il veut que tu puisses le faire sortir. Ce soir, j'ai dit, commençons par demander pardon. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu parce que nous avons manqué. Nous avons manqué notre devoir. Nous avons manqué... C'est-à-dire là où on nous attendait. Là où on nous cherchait. Là où on voulait qu on, que, que le nom de notre Dieu soit célébré. On a failli là-bas. On a failli. Parce qu'on a eu peur, parce qu'on n'a pas eu confiance, parce qu'on a douté. Alors que la peur, le doute, le découragement sont des armes contre nos bénédictions. Alors ce soir commence à demander encore pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu, demande-lui pardon et promets de ne plus recommencer. Promets d'aller maintenant en son nom, promets d'agir en son nom. Alléluia, alléluia. En chacun de nous le Seigneur a mis un don en chacun de nous parce que si tu n'avais pas été utile dans le plan de Dieu tu ne serais pas vivant aujourd'hui mon frère adorateur tu ne serais pas vivant ma soeur adoratrice c'est parce qu'il a mis quelque chose d'utile en toi pour son œuvre qu'il t'a créé et de plus il t'a emmené sur cette plateforme je dis ce n'est pas par hasard mon frère adorateur ce n'est pas par hasard ma soeur adoratrice c'est parce qu'il sait que en, en étant sur cette plateforme, tu as quelque chose à apporter à quelqu'un. Alléluia. Tu as quelque chose à apporter à quelqu'un. Et toi, tu refuses d'apporter ce quelque chose à cette personne qui est en train d'attendre. J'ai dit, ce soir, reconnais-toi pécheur. Reconnais-toi pécheresse. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon au Dieu tout-puissant. Demande pardon, à Alpha, à Omega. Demande pardon ce soir. Demande pardon. « Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon à notre Dieu. Demande pardon. » J'ai dit, s'il a mis cela en mon cœur, c'est parce qu'il est encore disposé à nous pardonner. Il est encore disposé à nous pardonner. Il est encore disposé à nous donner le temps de vraiment faire son œuvre. Alors, demande-lui pardon. Parce que tu n'as pas été où on t'attendait. Parce que je me rappelle un jour, certainement, moi-même, j'ai fait cela. Le Seigneur m'a donné un voyage. Je suis allé en Espagne. J'étais avec des gens, une dame, qui ne faisait pas d'enfants. Tout elle avait son fiancé. Mais je vous jure que le Seigneur me mettait à cœur de prier pour elle. c'était une dame qui m'était qui accessible. Le Seigneur me mettait à cœur de prier, de prier pour cette femme-là. Que en, il en a fait un miracle. Mais je vous assure, je me suis dit, hmm, j'ai commencé à, à raisonner les blancs. Qui sont, comment on appelle ça, même, incrédule comme ça. là, Est-ce que ça, là, même, quand je vais vous la prier, est-ce qu'elle va accepter Est-ce que même elle va croire Est-ce que est-ce que je suis resté là J'ai passé mon temps à me poser mille et une questions. Je vous dis su que c'est depuis 2017, mais aujourd'hui, cela me revient. Aujourd'hui cela me revient Parce que voilà une occasion que j'ai ratée Certainement que le Seigneur m'a envoyé dans ce pays là Certainement peut-être pour cette femme là Et je n'ai pas fait cela Je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé de faire Alors ce soir c'est comme moi Toi aussi il y a des situations Où tu savais que le Seigneur avait besoin Que tu fasses quelque chose pour quelqu'un Et que tu fasses une prière Que tu fasses une action prophétique Que tu élèves la voix Pour quelqu'un que tu n'as pas fait J'ai dit ce soir il faut demander pardon Demande pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon. Et promets de ne plus recommencer. Et promets de ne plus recommencer. Et promets de ne plus recommencer. Demande à Dieu que ce sang vienne te laver. Que ton, son sang vienne te dépouiller de ce vieil homme. De cet ancien homme que tu étais. Cet ancien homme que tu étais. Cet homme qui ne, Qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui avait des doutes. Cet homme qui était encore dans la peur. Cet homme qui, qui ne faisait pas entièrement confiance en son Dieu. Cet homme qui croyait que. C'est par lui que les miracles viendraient. Commence à, à rechercher. Réclame le sang de Jésus sur ta vie. Que le sang de Jésus vienne te laver. Qu'il vienne te laver ce soir. Que le sang de Jésus vienne te laver ce soir. Que le sang de Jésus te débarrasse. Te dépouille de ce vieux manteau-là. Que le sang de Jésus te dépouille ce soir. Et que tu sois une personne nouvelle. Une personne prête à faire l'œuvre de Dieu. Une personne... Qui ne va plus douter, une personne qui ne va pas se demander est-ce que ça se fera, parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton Dieu qui va le faire. Il a dit de l'appeler dans tout les, toutes les situations. Il a dit de l'appeler. Nous le connaissons, nous avons la parole, nous avons notre boussole, nous avons la Bible. Pourquoi ne pas agir selon la Bible? Pourquoi ne pas agir selon la Bible? C'est pourquoi ce soir, mon frère adorateur, je vais te demander de prendre ta Bible avec moi. De Prends ta Bible avec moi Dans Jean 14 Jean 14 Verset 12 à 14 Jean 14 Verset 12 à 14 Jean 14 Verset 12 à 14 Je lis la parole de Dieu avec autorité et respect En vérité, en vérité Je vous le dis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 Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Alléluia, on va s'arrêter là. Et dit celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Quand le Seigneur est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, il a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait entendre les sourds, il a fait marcher les boiteux, il a ressuscité les morts, il a fait enfanter la stérile, il a, il a, il a, il a fait tellement de choses. Alléluia, il a fait des miracles. Alléluia, c'est ce qu'il a fait. Et il te dit à toi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Alléluia. Regarde, le Seigneur te dit que toi, tu vas en faire. Tu vas faire des œuvres plus grandes que celles que lui, il a faites. Imagine quelqu'un qui a ressuscité les morts. Ça veut dire que toi, tu peux entrer dans une morgue et puis tous les morts se lèvent. Alléluia. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. J'ai dit ce soir, je suis venu provoquer quelque chose en toi. Ce soir, je suis venu te choquer. Alléluia. Il a dit, parce que sa parole, est, oui, Amen. Sa parole n'est que vérité. C'est écrit noir sur blanc, dans la Bible. Jean 14, à partir du verset 12. Il dit, en vérité, en vérité. Et il répète en vérité. Quelque chose qu'on dit deux fois, c'est l'insistance. Il insiste, il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Et puis, il a employé, il a employé le présent de l'indicatif. Alléluia. Le Seigneur, il sait. Où il met les mots Il sait quel mot il faut mettre. Il le met des temps et des circonstances. J'ai dit ici, l'employeur, le présent de l'indicatif. Il a dit, celui qui croit, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia, il est monté. Nous tous, nous le savons. Donc il dit, nous ferons des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites. Toi, quelle œuvre tu as déjà fait Qu'est-ce que toi tu as fait Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait Quand on te demande simplement de venir diriger, j'ai dit tu fuis. Qu'est-ce que tu as fait Simple direction. Prendre la direction d'un groupe de prière. Tu as peur. Comme si c'était de par toi même que tu allais pouvoir le faire. Ce n'est pas de par toi même que tu vas le faire. Moi, depuis qu euh, le, que le calendrier est sorti, et qu'on m'a dit que je passais le 13, j'ai dit au oh, Seigneur, hein, qu'est-ce que moi je vais dire Qu'est-ce que je vais dire Depuis une année, on parle. Qu'est-ce que je vais dire de nouveau Mais c'est le Seigneur qui m'est dans le cœur. Il m'a dit, voilà, je veux que tu les choques. Parce que vous êtes un groupe d'adorateurs. Vous êtes un groupe béni. Vous êtes un groupe particulier. Vous êtes un groupe cher à mon cœur. Mais, il y a des adorateurs, il y a des adoratrices qui refusent d'exercer le don que je leur ai fait. Alléluia Regarde même diriger J'ai dit c'est un don Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de parler Mais si tu sais parce que tu ne peux pas parler Et tu ne vois même pas les gens Au moins si tu la vois tu peux dire ah je suis intimidé je... Mais tu ne les vois pas Qu'est-ce que tu as à ne pas vouloir diriger Adorateur mon frère tu sais Que c'est de toi que je parle Adoratrice ma soeur tu sais bien que c'est de toi que je parle Je dis prends la décision Prends la décision de diriger Regarde Va avec l'Esprit de Dieu. Il dit que toi qui crois en lui, là, tu vas faire des œuvres qu'il lui a fait. Et tu vas faire des œuvres plus grandes que celles que lui a fait. Alléluia. Tu veux, tu veux quelle, euh, comment je vais dire, quelle assurance tu veux. L'assurance vient de lui. C'est sa parole. Tu vas, mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, tu vas rendre visite à quelqu'un. Tu vois que la personne ne se sent pas bien. Impose les mains, puis prie. Impose les mains, puis prie. C'est toi qui dois faire la publicité de ton Dieu. Ce n'est pas seulement t'arrêter dans les rues pour crier Jésus. Attends, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la pratique. C'est aussi le concret. Tu vas rendre visite à un malade. Tu le vois en train de souffrir. Tu lui imposes la main, tu pries. Tu qui pries. Au nom de Jésus Parce que ce qu'il a dit Il dit Crois en moi, ferons aussi des œuvres. Et si, et au verset 13 Et tout ce que vous demanderez En mon nom, alléluia Il n'a pas dit que c'est en ton nom Pourquoi toi, tu dis que tu eh, que Si le malade n'est pas guéri là Et eh, ça fait honte Et eh, s'il n'est pas guéri là Est-ce qu'il vont me prendre au sérieux Toi tu t'en fous de ça Toi tu vas prier pour le malade Au nom de Jésus Cependant, toi tu es C'est toi qui es mort à la croix pour ces malades-là. C'est toi qui as payé le prix à la croix pour ces malades-là. Pour que tu dises que oui, et si je vais, et que si ne guérit pas, où est ton problème Le Seigneur dit de te demander, où est ton problème Il faut le faire. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Dès que tu rencontres un malade, dès que tu vois quelqu'un qui ne se sent pas bien, je dis mon frère, impose-tu la main. Tu vas voir que la guérison va suivre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia Je dis ce soir là Je veux réveiller quelque chose en toi Toi mon frère adorateur Toi ma soeur adoratrice qui m'écoute j'ai dit toi Tu peux être à la place où je suis Et tu dois être à la place où je suis Regarde Ce soir là je regardais Nous sommes 1409 membres Sur cette plateforme Et j'ai essayé de faire un calcul comme ça Je me suis dit mais attends Si chacun de nous voulait diriger Chaque jour là on fera au moins 4 ans. C'est-à-dire on passerait une seule fois tous les 4 ans. Tu t'imagines cela Tous les 4 ans et plus même. Et après, j'ai fait un petit calcul. Je dis, mais non, mille et quelques peut-être que tout le monde ne va pas vouloir diriger. Mais, mais si seulement 365 au milieu de ces 1409 personnes-là acceptaient de diriger, on passerait une seule fois par an. Est-ce que tu, tu as déjà fait ce calcul-là est-ce que tu t'es déjà dit ça même Est-ce que tu n'as pas dit que quand ça devient monotone, c'est toujours les mêmes personnes Est-ce que tu t'es pas un peu dit ça un jour Mais si c'est monotone que c'est toujours les mêmes personnes, on t'attend toi. C'est toi qu'on attend pour que le rythme change. C'est toi qu'on attend pour que la monotonie cesse. J'ai dit mon frère adorateur, ma soeur a ce soir, Jésus vient de te choquer. Parce que je veux qu'ensemble, nous puissions prendre l'œuvre de Dieu à bras le corps. Faisons l'œuvre de Dieu. Mon frère adorateur. Après ce, ce direct de ce lundi-là, je voudrais que tu te décides à diriger. Désigne-toi pour diriger. Parce que, tu sais pourquoi je te dis C'est le Seigneur qui, me qui me le met à cœur. Parce que, certainement, oui, moi je dirige, Cathy dirige, euh, Kéleshi dirige, Georgette dirige, Béa dirige, euh, Mariam, je ne sais plus combien de personnes à diriger. Angelina. Mais, est-ce que tu sais que certainement, le Seigneur a mis un message dans ton cœur à toi, qui ne dirige pas là, pour pouvoir décanter la situation d'un autre adorateur ou d'une un, autre adoratrice sur cette plateforme. Est-ce que tu sais que c'est toi, c'est ta révélation là, que cet adorateur attend pour sortir d'une situation? C'est ce que tu vas dire là, tes prières là, ta prophétie là. C'est ce qu'un adorateur attend pour solutionner un, un souci qu'il a. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu te rends compte? Mais tu es assis. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu À la limite, tu as honte. Mais il dit, si toi, tu as honte de lui. Là. Lui aussi, devant son père, il aura honte de toi. Il faut que tu saches. Parce qu'il il fait ce qu'il dit. Donc, pendant qu'il souffre, le, le, le, le, le froid, là, il met aussi le chaud. Alléluia. Donc, il faut que tu prennes la décision, mon frère adorateur. Ma sœur adoratrice, il faut que tu prennes la décision. Il faut que nous ayons au moins 300, 365 dirigeants, afin que nous puissions diriger une seule fois l'année. Et que nous nous mettions vraiment à la brèche, que nous prions, que nous, que nous intercédions, que vraiment le Seigneur même nous, nous, nous, nous donne de quoi dire à nos frères, de quoi galvaniser nos frères. Il faut que tu le fasses. Quand on te dit de diriger, papa Dego t'a dit, quand on a l'anniversaire de la plateforme, quand t'a dit de diriger, il dit quand t'a dit de diriger, mais pourquoi tu vas refuser? Tu acceptes. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire. C'est le Saint-Esprit. Tu t'adresses à lui, tu dis Saint-Esprit. Voilà, les gens m'ont dit de diriger. Mais moi, je ne sais même pas comment dire. Regarde. Moïse ne savait pas parler. Il était bête, Et c'est pourquoi le Seigneur a mis son frère à côté de lui, son frère Aaron, pour qu'il soit sa bouche. Alors c'est comme ça que le Seigneur va te donner à Aaron, si tu sais pas parler là, le Seigneur va faire que ce jour là, lui même il va te donner les paroles, tu vas débiter comme ça, ça va sortir comme ça, toi même tu vas te demander mais d'où je puisais tout cela, mais c'est parce que ce n'est pas toi qui fais, Alléluia, Alléluia, alors je voudrais que ce soir, tu appelles le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ton cœur, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ton âme, que le Saint-Esprit vienne te donner maintenant la force, vienne te booster, que le Saint-Esprit vienne te donner la confiance qu'il faut pour que tu puisses prendre le devant des choses. Commence à prier comme ça ce soir. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui peut te, te donner la force. C'est lui qui peut te transformer. C'est lui qui peut te, te, te, te contrôler. C'est lui qui peut, qui peut te donner, te rendre capable des choses incapables, des choses que tu crois incapables pour toi. C'est le Saint-Esprit qui peut te mettre dans à ce niveau-là. Alors commence à réclamer la présence du Saint Esprit dans, dans ta vie. Comment ça lui dit de se réveiller? Je sais qu'il est en toi, parce que tu as accepté Jésus, il habite en toi. Comment ça demander au Saint Esprit de se réveiller en toi? Comment ça demander au Saint Esprit de venir agir puissamment en toi maintenant, afin que toi tout doute ce qui de ton cœur, toute peur s'en aille tout découragement part loin de toi et que toi tu prennes à bras le corps l'œuvre de Dieu, que toi tu veuilles diriger par exemple sur cette plateforme là voilà maintenant on établit un calendrier tu vois que c'est relâche hein? tu peux d'accord que moi c'est juste au mois prochain que je vais encore diriger tu vois que c'est relâche mais si, avec toi ce sera encore plus relâche Alléluia alors je dis mon frère adorateur décide toi Ma soeur adoratrice, décide-toi. Alléluia. Décide-toi. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. C'est pourquoi, pour te dire qu'il a vraiment besoin de toi, nous allons encore aller dans sa parole. Dans Marc 16 maintenant. Nous allons aller dans Marc 16. Marc 16, les versets 17 et 18. Nous allons aller à Marc 16. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas encore écrit les références pour que nous soyons tous au même niveau. J'ai dit, nous allons aller dans le livre de Dieu, dans le livre de vie, dans la Bible, la parole. faite La parole vivante. Marc 16. Les versets 17 et 18. J'ai lu la parole de Dieu avec autorité et respect dans le livre de Marc 16, les versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront les, des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. <rire> quand il m'a montré cette parole-là, j'ai commencé à rire. Et je me suis dit, voilà. Imaginez, il y a des spécialistes sur cette plateforme. Le Seigneur me les a montré, mais je ne vais pas dire leur nom. C'est quand il voit un petit moustique. Oh, tu es vaincu au nom de Jésus pas, tu es vaincu. Salamandre, tu es vaincu. Kafa, tu es vaincu. C'est là, hein, c'est tous les démons qu'eux, ils savent chasser, là. J'ai dit ce soir, je vais te choquer. Tu te reconnais C'est tous les, les démons qui savent chasser, là, c'est ça. Les salamandres, les souris, les kafas, voilà, c'est ça. Quand il va voir une souris passer, au nom de Jésus, tu es vaincu, au nom de Jésus, le feu de Dieu. <rire> Ce pas ce te demande. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Toi, tu as déjà chassé combien de démons? Est-ce que tu as déjà exercé ton don de chasser les démons? Est-ce que tu as déjà exercé ça? Hein? Tu vois quelqu'un, regarde, derrière toute maladie, il y a un démon. Donc, quand tu vois un malade, il faut prier. Chasse les démons de cette maladie-là. Parce que le Seigneur dit, toi qui crois, c'est parce que tu crois que tu es sur cette plateforme. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Est-ce que toi, tu parles en langue Mon frère, il faut demander le parler en langue à ton Dieu. Il faut lui demander. C'est un miracle aussi de Dieu. C'est un miracle. Il faut lui demander. Il faut dire, Seigneur, j'aspire au don de parler en langue. Seigneur, je veux parler en langue. J'ai dit, il faut que nous, les 1409 personnes, là, nous parlions en langue. Un jour, on va organiser. Je peux dis peut-être au deuxième anniversaire, on va tous parler en langue là-bas ce jour-là. Et puis, je ne te dis pas, au deuxième anniversaire, je me rappelle bien, quand on avait fait l'anniversaire le 11 avril, c'était un dimanche, le lundi 12 avril, c'est moi qui étais en train de diriger. Je vous assure que je me suis demandé, je dis, mais Seigneur Jésus, après un tel moment, qu'est-ce que moi je peux dire encore aux gens Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire encore Mais il me dit Tu as beaucoup de choses à dire. Il faut leur parler. Parce que l'an 2, du 11 avril, là, ce sera, je dis, les témoignages là. Des témoignages époustouflants. Parce que nous sommes restés serrés, au lait. Nous sommes restés avec le Seigneur. Nous avons la barque à la trembler. La Bach même a chaviré, mais Jésus était avec nous à l'intérieur. Alors, nous n'avons pas pris l'eau. Alléluia. Et nous sommes là. C'est pourquoi je te dis, mon frère adorateur, je dis, ma soeur adoratrice, je dis, il faut aspirer au don de Dieu. Demande. Ce sont des prières, tu demandes. Ou bien si tu connais quelqu'un qui a ce don-là, va, pas à transfert, il va te transmettre. Pas à transfert seulement. Tu dis, papa, moi, je aspire à tel ou tel don, comme je sais que tu l'as. Prie pour moi. Le transfert va se faire. Alléluia. On continue. Il dit au verset 19 Ils saisiront les ser des serpents. Alléluia. Alléluia. Hé. Hey. Qui a déjà saisi un serpent <rire> Ça me fait. Rire. Parce que moi-même, tu sais, en train de parler, le serpent dit Mais toi-même, est-ce que tu, tu le peux Alléluia. Il dit, ils saisiront des serpents, alléluia. Il faut qu'on arrive à cela. Moi, je me rappelle mon époux, Mais quand il voit un serpent, tant que lui n'a pas tué les serpents, il ne va pas quitter là. Sais-tu que tu es en train d'aller quelque part avec lui, il voit un serpent. La chanson des serpents, il va descendre, il va aller, il va prendre un bois, il va quoi Il faut qu'il tue le serpent. Je lui dis, mais attends, mais celui-là même, jusqu'à moi, je suis dans la voiture, je peux, mais attends. Qu'est-ce qu'il fait là même lui -là? Mais c'est ça, c'est tout ça là. Il faut que les serpents et les scorpions sachent qu'ils sont sous tes pieds. Alléluia. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Alléluia. C'est en son nom que tout cela va se passer. C'est en son nom que tu ne seras point empoisonné. C'est en son nom que on va te donner même de l'acide à bois, tu ne mourras point. C'est en son nom que cela va se faire. Alléluia. Et il dit encore, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris Alléluia Alléluia Est-ce qu'il a dit que quand tu vas imposer les mains Les malades n'ont pas guéri Il a dit que quand tu vas imposer, imposer les mains Les malades vont guérir Non, j'ai dit tu as quel problème mon frère adorateur Tu as quel problème ma soeur adoratrice Je te vois Tu vas dans les hôpitaux même des fois C'est dire que quelqu'un est malade Tu t'en rendre visite à cette personne Tu n'es même pas capable de prier pour lui Pour dire que tu vas prier pour ses voisins mon frère, change de stratégie, change de manière. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu fasses sa publicité. Imagine toi, tu vas dans un hôpital, tu commences à prier pour les malades, ces malades la guérissent au nom de Jésus. Tu penses qu'ils vont suivre qui Ils vont suivre Jésus, quelle que soit la religion qu'ils pratiquaient. Ils vont suivre Jésus. Tout ça aussi, c'est de, de l'évangélisation. Mais qu'est-ce que toi, tu fais des dons qui sont enfouis en toi j'ai dit, si toi tu es vivant, jusqu'en 2021, c'est parce que le Seigneur a mis quelque chose en toi, que tu dois exercer. Alléluia. Il dit de te dire ça. C'est pourquoi je te dis ce matin, je vais te choquer, je vais booster, je vais bouger, viens faire bouger quelque chose en toi. Parce que tu as besoin d'être un peu remué. Tu as besoin d'être un peu remué. Il ne faut pas que tu restes là, comme ça inactif. Non, non, non. Il faut pas que tu restes spectateur. Non. Il faut que tu sois acteur. Alléluia. Il faut que tu sois acteur. Alors, mon frère adorateur, ma frère adoratrice, je veux dire que tu prennes, tu prennes la décision. Il faut que tu prennes la décision ce soir. Il faut que tu te dises, Seigneur Jésus, moi, je dois te servir. Seigneur Jésus, moi, je dois parler de toi partout là où je serai. Seigneur Jésus, je dois être la bouche qui part il faut que tu dises cela. Il faut que tu dises cela. Il faut que tu sois ce, ce, cet adorateur-là. Cet adorateur actif. Cet adorateur qui démontre la puissance de son Père. C'est ce que le Seigneur veut que tu sois. Il ne veut pas que tu sois cet adorateur qui n'est adorateur que de nom. Ou qui n'est adorateur que de, de, de, de, de, de, de Dieu. Ou d'oreille. Venez écouter. Non, non, non. Il faut que toi aussi tu sois à l'œuvre. Il faut que toi aussi tu prennes la direction. J'insiste sur la direction. J'insiste sur la direction parce que c'est important. J'ai fait le calcul, je dis, nous avons mis 409. Si chacun voulait diriger un seul jour, là, on dirigerait une fois tous les quatre ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Et même si 365 personnes veulent diriger, on va diriger une fois l'année. Mais qu'est-ce que vous attendez? Quand le Seigneur dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers, vous voyez que la même, ça, ça se vide même sur notre plateforme. Nous sommes nombreux, mais peu de personnes pour diriger. Peu de personnes pour, pour, pour, pour dire que oui, aujourd'hui, moi, je prends la direction. Mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, nous-mêmes devons être des modèles. Nous devons être des modèles. Avant d'aller dire à quelqu'un que, mon frère, Jésus aime, Jésus est bon, Jésus sauve, Jésus, toi, tu fais quoi pour Jésus Tu fais quoi pour lui Est-ce que tu n'es pas en train de fuir devant les, les serpents et les scorpions est-ce que tu n'es pas en train de mettre le feu toujours sur les salamandres, les souris, les cafards, les mille pattes Est-ce que ce n'est pas ça seulement que toi tu fais Non, change de position. Change de position. Commence à affronter maintenant. Commence à affronter. David, il avait quel âge quand il a affronté, affronté, affronté Goliath Il avait quel âge Il n'était qu'un tout petit gamin. Ses frères même avaient peur. Hein? Mais lui, il s'est levé parce que L'armée de son Dieu a été insultée par des insicons -ci. Alléluia. Il s'est levé. Mais il ne s'est pas levé au nom de David, il s'est levé au nom de Jésus. Alléluia. Et on a vu ce qu'il a fait. Il a tué Goliath, il lui a tranché la tête. Alléluia. Toi, quel est le Goliath à qui tu as tranché la tête? Ou bien quel est le Goliath? Donc tu vas trancher la tête maintenant après ce direct là. J'ai dit il faut que quelque chose bouge en toi. Il faut que tu sois, il faut que tu sois choqué. Il faut que tu sois hein, tu te dises que non non non non non non non ah bon donc je suis en train de, je ne suis pas en train de faire le de Dieu. Je suis en train de, de rouvrir les plaies de mon Seigneur en refusant de prier pour ce malade, en refusant d'aller prier dans ce groupe, en refusant de de de, de de de parler de Dieu partout où je suis. Parce que moi, j'étais au milieu des blancs. J'ai eu honte de parler de mon Dieu. Oh, quelle abomination, Seigneur. Je te demande pardon. Je me suis dit, ils sont tellement incrédules. Est-ce que je vais aller prier là Est-ce que ça va prendre. Oh, je regrette. Je dis, ça fait depuis 2017, mais le Seigneur me met ça à cœur et ça me fait mal au cœur. Je ne veux pas que tu aies mal au cœur, que tu aies d'occasion ratée comme moi j'ai raté cette occasion-là. Je ne voudrais plus. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où je me trouve maintenant, même dans le cas, quand je suis en train de voyager, que je suis en train de venir à Yam ici, quand quelqu'un, mon voisin, il me dit, hein, j'ai mal ici, je commence à prier. Partout là où je suis, je commence à prier. Au nom de Jésus, est-ce que c'est à mon nom Je commence à prier. Et puis la personne se sent bien. Alléluia. Il y a eu des témoignages. <coughs> j'ai mes soeurs. Elles sont tellement trucs qu'elles là. Les histoires de prière, de trucs, elles sont. Hein, non, non, non. Hein. Mais ma soeur, elle avait mal au côté. On était allé au funérail de ma petite maman. Elle avait mal au côté comme ça. Elle a dit Qu'est-ce qui m'arrive qu Je lui ai Bon, place-toi là. J'ai mis ma main. Je commencé à prier. Je commencé à ordonner à la maladie de partir. Je vous assure. Ça s'est calmé. Hein. Mais elle m'a rien dit. Hein. Elle a attendu. Il y a combien de jours là Elle dit, hey, et m'a dit Eh, mais tu sais que la dernière fois, quand tu as prié pour moi là, je n'ai plus mal jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, ah bon, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pareil aussi, ma belle-sœur, elle a accouché elle a fait son bébé. Le bébé, sa maman nous a expliqué qu'il y a une de ses cousines qui est venue rendre visite. Et elle a touché la poitrine de la fille. Depuis qu'elle a touché la poitrine de la fille, l'enfant refuse de têter. Ah Maintenant, on, on, on allait voir le bébé. Je regarde. Le Seigneur me dit, prie pour elle. Je dis, ah, ok. Donc je me suis levé, j'ai attrapé la poitrine de ma belle sœur. Je commençais à prier, je commençais à prier. Je dis toute main maléfique qui ne devait pas toucher à ce sein et qui lui a accédé, que cette main-là soit coupée, que toute influence négative qu'elle a laissée dans ce sein parte maintenant au nom de Jésus. Je vous assure, j'ai fini de prier, mais assis. suis hum, J'ai dit au nom de Jésus, hein, c'est à mon nom. Si avant peut-être pas, il y a bibéro, il va prendre. Où est mon problème Bon, moi je sais que je fais l'œuvre de Dieu. Et je vous dis, il n'y a même pas combien de jours encore, son papa, mon petit frère, il m'a dit Hé, hey, hé, hey, quand il, merci, hein, la dernière fois, là, quand tu as prié, là, l'enfant était bien jusqu'à sa maman, dit qu'il le fatigue. Il dit Ah bon, d'accord, Alléluia, gloire à Dieu. Tu vois, ce sont des petits, des petits moments comme ça où tu glorifies ton Dieu. Elle, là, je sais que demain, si l'enfant est malade, je... avant m'a m'appeler, il, il dire, Ah, hé, hein, ma baisse, il faut prier pour cet enfant. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas la publicité de notre Dieu, on fait comme ça c'est Tout ce qu'on te demande, on ne te demande pas d'aller douter, on ne te demande même pas ça. Mon frère adorateur, ma soeur adoratrice, je dis prends la position qui est la tienne. Toi, tu es un leader. Toi, tu parles au démon, puis les démons obéissent. Puisque ton papa a fait ça, il a dit que si nous croyons là, on va faire des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Alors, donc, il n'y a que problème. Lui il a fait, donc moi je peux faire. Toi tu peux faire. Mon frère adorateur, j'ai dit, change de position. Ce soir nous allons prier. Nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui inspire. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui révèle. Nous allons lui dire merci parce que certainement ce soir... Des personnes se sont senties concernées. Des personnes se sont senties interpellées. Et c'était le but même de ce, de, de, de ce direct-là. Alors, demandons, disons merci à Dieu, parce qu'il a révélé cela. Parce qu'il dit, l'arbre qui ne produit pas, lui, il le coupe et puis il le jette au feu. Non, il aurait pu ne rien dire, il aurait pu nous laisser dans notre confort, dans notre façon d'adorer notre Dieu, dans notre façon de venir nous connecter chaque soir, dans notre façon, dans notre rituel. Il aurait pu nous laisser, mais il n'a pas voulu. Cela, s'il a mis cela à mon cœur, c'est parce qu'il veut que quelque chose change sur notre groupe, dans notre groupe. Alors, ce soir, il faut lui dire merci pour la révélation. Dis-lui merci pour la révélation. Dis-lui merci parce qu'il a, il a, il a permis, il a permis à une adoratrice de t'ouvrir les yeux. Peut-être sur quelque chose que tu croyais anodin, quelque chose que tu pensais euh, insignifiant, alors que c'est un don. Le fait même de pouvoir diriger, le fait de pouvoir prier, le fait de pouvoir donner des prophéties, de parler en langue, le fait de, de chasser les démons, tout ça ce sont des dons. Il t'a fait. Il n'a pas regardé au fait que tu es petit, au fait que tu es pauvre, au fait que tu es, tu es pas marié, au fait que tu... Il n'a pas regardé à tout cela. Il t'a il fait ses dons. Donc, exerce tes dons. Mon frère adorateur, exerce tes dons. C'est de là qu'une porte va s'ouvrir. J'ai dit, une porte inespérée va s'ouvrir pour toi. Quand tu vas commencer à réellement exercer le don qu'il a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Il sait que le don est important pour toi. Il sait, c'est pourquoi il te l'a donné. Mais tant que tu ne vas pas les l'exercer, tu ne vas même pas savoir que tu as ce don. -là. Alors ce soir, adorateur, mon frère, ce soir, adoratrice, ma soeur, je voudrais que tu changes de position. Je voudrais que tu te mettes à, à faire l'œuvre de Dieu. Je voudrais que tu puisses vraiment faire l'œuvre de Dieu. Ne te pose pas de questions, parce que ce n'est pas toi qui vas faire. Ne te pose pas de questions. Prie seulement, et puis quand tu veux que ta prière même soit efficace prie avec les versets bibliques. il faut lui dire Seigneur tu as dit dans Marc dans Marc 16 que voilà les miracles qui vont accompagner ceux qui, qui auront cru Seigneur moi je suis je, je crois en toi, moi je suis une adoratrice moi je suis un adorateur, je crois en toi alors Seigneur, je sais qu'en ton nom, je chasserai le démon. Alors ce soir-là, voilà le démon de paludisme, le démon même de cancer, pourquoi pas. Voilà le démon de, de, de prostate. Voici ici le démon d'insuffisance rénale qui est à mon frère. Seigneur, ce soir, moi je lève la voix en ton nom et je chasse le démon au nom puissant de Jésus. C'est en ton nom que je le fais. Seigneur, oui, tu as dit cela. J'ai dit, quand tu pries avec les versets bibliques, parce que c'est sa parole. La Bible dit, il honore sa parole au-dessus de son nom. Alléluia. C'est sa parole. Tu ne vas pas prendre une parole biblique, puis prier avec, et puis tu ne vas pas voir l'accomplissement de ta prière. Jamais. Ça ne se fait pas. Il t'a parlé. Il t'a dit aussi dans Jean, comme on avait fait dans Jean, que en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Tu dis, Seigneur, oui, moi, je crois en toi. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, je suis à toi. Alors, je veux faire les œuvres que tu as faites. Je veux guérir les malades. Je veux ressusciter les morts. Seigneur, voilà mon frère qui est dans telle ou telle situation. Je veux que mon frère soit dans telle ou telle autre situation. Alléluia. Tu prends la parole de Dieu et tu pries. Et tu vas voir les miracles. Parce qu'il dit, il y a les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quel y a les miracles. Ils guériront les malades. Ça fait partie des miracles qu'il t'a réservé. À toi. Et aussi à moi. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu dises merci à Dieu dans la célébration. Que tu lui dises merci. Dans... Il, faut, il, faut, il, faut, il faut danser pour Dieu un peu. Il faut danser pour lui. Il faut danser parce que tu es content. Il faut danser parce que danser ce soir, à la gloire de ton Dieu. Danser à sa gloire. Danser à la gloire de Dieu, ce soir. la gloire de ton Dieu ce soir à la gloire de ton Dieu ce soir ce soir je veux que tu danses à la gloire de ton Dieu je suis en train de préparer La musique sur laquelle tu vas danser, tu vas faire des louanges à ton Dieu ce soir. Je voudrais que tu danses ce soir à la gloire de ton Dieu. Parce qu'il t'a fait des révélations. Et il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas rejeté. Tu es toujours dans son amour. Tu es toujours dans ton amour. On va le bénir. On va le célébrer. Avec ce cantique de, de constance. Prions Alléluia ce soir. Alléluia. À la constance. Alléluia. Ce soir. Oui, a hein, lui soit toute la gloire. Oui, rendons-lui gloire ce soir. Rendons-lui gloire. Parce qu'il mérite. Il mérite. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Le jardin de positionner c'est que je veux.